Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde.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 Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. soit exalté, notre Dieu. Tu es vraiment merveilleux, notre Père, notre Roi. Tu es vraiment glorieux et précieux pour tous les croyants, mon mon Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais Seigneur. Merci pour ton peuple, mon Roi, que tu as vraiment gardé, protégé, Père, et... Nourris et bénis, Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement le Dieu qui prend soin de ton peuple à toi. Nous sommes le troupeau de ton pâturage et c'est vrai que ta main puissante conduit, mon roi. Tu es le maître de l'univers, mon roi. Tu contrôles toutes choses mon mes Père Saint-Dieu. Tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga. Nous réalisons combien, Seigneur, tu es vraiment précieux pour nous, Père. Aujourd'hui encore, nous avons trouvé grâce devant ta face au Notre-Père, ce que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux pour célébrer et glorifier ton Saint-Nom pour les hauts faits que tu essaies d'accomplir encore pour la chaque, chaque frère et chaque sœur dans la vie de chacun de nos pères, oh Dieu, oh Dieu, tes bienfaits sont tellement innombrables, mon roi. Nous nous résistons de ce que nous avons, un Dieu comme toi, Seigneur, qui fait des choses qu'aucun ne peut le faire, mon roi. Béni soit ton nom, glorieux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, le seul et le saint nom qui nous a été donné, pain, pour que nous puissions le porter avec reconnaissance, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, par ce nom, nous avons la victoire dans tous les domaines, Seigneur, et nous sommes heureux de voir également aussi être de victorieux, Père. Parce qu'à Golgotha, tu as crié, Père, tout est accompli, mon roi. Tu as accompli tout, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Et nous sommes bénéficiaires de ta victoire, mon bien-aimé, Père. Merci encore pour ce jour. Merci encore pour les jours que tu viendras. Père, c'est pour ce que tu procures encore davantage pour moi, Père. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Et lorsque tu viendras, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, nous serons prêts, Père. C'est toi qui nous prépare, mon bien-aimé, Père saint Nous sommes à toi, mon bien Père, Dieu bien est même mon roi, nous voulons réellement être exactement comme toi tu veux que nous soyons pas comme nous le voulons mon bien-aimé Père Saint-Dieu mais comme toi tu le veux Seigneur ah nous sommes attachés à toi Père Saint merci encore pour le chant des cantiques mon bien-aimé Père Saint-Dieu, merci encore pour l'adoration mon Seigneur, pour les témoignages qui ont été rendus, bien-aimé Père saint -Dieu. Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur reçois donc l'honneur, la gloire et la puissance bien Père, merci encore pour tous nos frères et sœurs qui sont donc en connexion et ceux qui ont traversé Père des villes pour arriver à ce endroit endroit, qui soit béni et protégé, Père, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons toujours lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble. Et c'est aussi par la grâce de notre Dieu que nous avons ces privilèges. C'est aux grâces de pouvoir aussi nous retrouver ensemble, puisqu'il l'a dit et nous le croyons, et que c'est la vérité, que c'est vraiment doux et agréable pour de frères de demeurer et unis ensemble aussi. Et lorsque nous, nous nous rassemblons quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel, c'est là aussi notre joie. Parce que c'est là que le Seigneur notre Dieu nous parle et nous éclaire et nous guérit et nous fortifie davantage et nous annonce aussi des choses à venir et nous montre aussi les temps actuels effectivement aussi de l'église et ce que nous nous sommes censés pouvoir arriver à pouvoir faire effectivement en tant que son peuple que le Seigneur notre Dieu qui vous a gardé et protégé qu'il soit béni et il nous a aussi gardé et protégé aussi avec beaucoup de reconnaissance nous sommes heureux et et c'est vrai que les choses sont un peu particulièrement différentes et parce qu'il prend le contrôle et mmh. euh, il gère les choses effectivement comme lui, il veut le faire et, et non plus comme nous, nous pouvons chercher à pouvoir le faire. Nous lui sommes reconnaissants parce que quand il prend le contrôle des choses effectivement, il amène les choses à merveille et qu'effectivement aussi qu'il nous, il nous instruit encore davantage, il nous montre encore des choses d'une manière tout à fait euh, beaucoup plus euh, claire encore et davantage aussi, beaucoup plus proche de nous dans ce sens qu'il vient, il devient beaucoup plus proche pour pouvoir nous conduire, pour encore effectivement aussi nous, nous, nous rassurer en fait de sa présence. S'il y a un temps où nous avons encore plus besoin de la présence de notre Dieu dans notre vie, et de sa lumière encore davantage qui nous éclaire pour que nous puissions bien voir, c'est vraiment ce temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment le temps où la confusion a pas son plein dans différents domaines, et surtout dans le domaine spirituel en fait et que nous ne savons plus l'homme, ne sait plus la différence entre la main gauche et la main droite, parce que toutes ces choses sont vraiment confuses, comme aussi le prophète Élie pouvait dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de, de deux côtés, effectivement, parce qu'il ne savait pas si c'est gauche, si c'est droite, et puis bon, on essayait de pouvoir parler, et avancer ainsi. Alors nous comprenons aussi que Dieu est toujours vrai dans sa façon de pouvoir faire les choses et, et nous lui sommes profondément reconnaissants et avec beaucoup de sincérité et encore beaucoup plus de crainte et de respect, de savoir qu'il est vraiment le maître de toutes choses. Et nous ne pouvons plus les servir comme nous pensions, mais nous devons maintenant le servir comme lui il peut pense en réalité et surtout dans sa dimension dans laquelle il est en fait pour nous actuellement et aujourd'hui encore. Qu'il soit donc béni pour son amour et sa bonté à l'égard de son peuple. Jamais Dieu ne peut oublier tout ce qu'il a connu d'avance. Alors il fait des choses qui dépassent en fait l'entendement humain. Et parce que nous sommes toujours dans le train train de. la manière de pouvoir faire les choses en fait. Habituel, mais euh, Dieu, c'est vrai, nous le disons ce souvent, mais nous ne prêtons pas attention, il est en dehors en fait des habitudes. Et il arrive à pouvoir faire les choses effectivement à, à sa manière. Et quand il le fait, en ce moment-là, nous sommes étonnés et surpris, effectivement, aussi. Mais, comme l'Écriture le dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Amen. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait et euh, j'ai eu à pouvoir aussi entendre aussi euh, triste histoire. En fait, euh, c'est que notre précieux frère ici, euh, Daniel, a eu à pouvoir aussi vous faire savoir, effectivement, c'est les départs de sa maman. C'est une famille que je connais aussi parce qu'à El Salvador, ils m'ont reçu avec beaucoup de joie Et Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir être avec eux pendant un, un laps de temps, puis partager aussi la parole de Dieu. Et il agit aussi d'une manière tout à fait particulière. Et c'est aussi par ces moyens-là que Dieu a permis aussi que nous puissions connaître notre euh, frère Daniel, donc de El Salvador. La maman de notre frère, vraiment c'était une précieuse sœur. Oui et Dieu est tellement bon que lorsque le frère a perdu donc euh, à sa maman, il lui a accordé la grâce d'être consolé par la présence de notre frère. Et cela, c'est aussi une joie pour moi, de recevoir ce précieux frère. C'est le frère Cagnas, c'est donc le papa de notre sœur qui est venu de El Salvador, ici en Belgique. Je pense que ce soir, pour ma... cet après-midi, ou bien ce matin, peut-être qu'il... Une... Ils sont là ou ils sont pas. Je ne sais pas tellement s'ils sont là. Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, God bless you. Comme il parle tellement l'espagnol, my precious brother, can you come with the brother? That I want just for you to introduce him. Yes, let him come, please. So, euh, je vous invite donc à accueillir notre précieux frère, les Et notre sœur, s'il vous Dieu se bénit comme mucho. hein? « Je suis très content. Hein. » C'est vraiment que tu te gagales. C'est précieux, c'est un précieux frère. Vous savez, quand je suis parti, « Ya, Iman, je suis Quand je suis parti à El Salvador, c'est un des précieux frères qui m'a accueilli. Et on a passé de très bons moments ensemble. Il était toujours là. Lui me connaissait quand même. Et j'étais heureux de pouvoir le trouver. Il a, il excuse-moi. C'est ça. Je lui suis vraiment reconnaissant. Et à ma précieuse sœur aussi. Parce que quand nous étions là-bas, j'ai pu voir des frères et des soeurs aussi. Avec eux. nous avons eu la communion aussi. Yeah. Tell me yes, okay, so I'm <laughs> so happy because uh, when I was there so we had the privilege to have some meeting with the brother and sisters, and then I was so so there I saw the brother the sisters was there and the brother was there, so we have just a wonderful time together. Uh, okay. Yeah, yes, and I do remember also the time that we went somewhere. Just they, they, they, they, they give me something which was chapata. Eh? So it's ah, okay. hey, chapata. Yes, yes, something which is resume. Yeah, pupusa. pupusa. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, Yeah, pupusa, pupusa. Yes. That was so. Yes. God bless you, Richly. Yes. Thank you very much for coming to Brussels. Yes. I'm very happy. Yes. Yeah. Yes. Now I want to pray for them. Yes, and then I want to the congregation also to pray. Yes. Yeah, do you want me to pray in English? No, I think it's fine in French. And no problem, if you want me to pray in English, you want to, to translate. your translation, no problem. Oh, okay. Okay. Huh? So, let us pray, let okay. us stand up and then we can pray. Yes. Most precious Lord and Savior Jesus, I yes. bow my head before the eternal grace, Lord, to give thanks to Thee. You are so precious to us, Lord. I pray for my precious brother, Kenya and his wife, my dear sister, Lord. You brought them from El Salvador here to Brussels, too. And we are together here. They came in the right time, Lord, to comfort our precious brother, Daniel. Lord God, you are so great. You are really the comforter. You are so wonderful, Lord. Bless my precious brother bless us my precious sister and also comfort my precious brother oh god and all family though we pray for them that you may also remember what the how our, our sister was so a good sister to us also. bless the family remember all the brothers and sisters there in el salvador bless them and be with them also in the precious name of our lord jesus i pray Amen. Amen. Amen. God bless you. God bless. Amen. Thank you so much. Just Ah oui, c'est merveilleux hein, de pouvoir les avoir ici. Vous savez, à cette époque-là, j'ai dû voyager de, de Mexico et puis Veracruz et de Veracruz. Uh, C'était encore. Um, uh, um, j'ai encore cette, cette ville ici, avant d'arriver à El Salvador. Guatemala, Guatemala. Donc je fais en mexique et puis j'ai fait Guatemala, et puis aussi El Salvador. C'était des moments tout à fait précieux que Dieu nous a vraiment accordés. Le Seigneur fait toujours de merveilles, hein, et c'est vraiment un, des moments extraordinaires. Je n'oublierai pas ce, cette période-là, parce qu'il a commencé depuis Mexico, et, et El Salvador, et puis Guatemala. Il était toujours le même. Et puis on arrive à El Salvador, c'est toujours le même. Alors, vous savez, là, c'était merveilleux de voir qu'à El Salvador, quand je suis arrivé, alors c'était d'abord le pasteur qui était dans l'assemblée, il a dit qu'avant de pouvoir demander à la congrégation de pouvoir venir, ce que nous voulons, c'est d'abord vous entendre, on va entendre effectivement ce que vous avez apporté. Si on trouve que c'est vraiment de Dieu, évidemment, bien, on enverra la congrégation par après. Alors, toujours avec ma Bible... Et alors, euh, nous avons eu à pouvoir à avoir des moments dans, dans la parole de Dieu et après la réunion, un par un qui passait, qui remerciait Dieu et de pouvoir avoir cette grâce ensemble, de pouvoir aussi avoir cette parole. Et nous avons pu avoir la communion ensemble après, donc les églises se sont donc rassemblées. Je remercie Dieu parce que c'était un moment qui était tellement aussi extraordinairement merveilleux, et mais les combats viennent toujours par après et parce que quand on se tient dans la parole de Dieu, alors vous voyez, mais je crois que vous le savez, ce qui s'est passé là-bas. Mais nous remercions Dieu, notre Seigneur, pour sa fidélité et sa bonté aussi à, à notre endroit, de manière à ce qu'effectivement nous puissions réaliser que c'est Dieu que nous, nous servons, il demeure toujours le même. Il se peut que parfois nous arrivons à pouvoir exprimer la parole en disant il est le même parce que par l'habitude effectivement, mais nous devons vraiment être sûrs et certains je veux que vous le compreniez, il est vraiment le même. Jamais c'est Dieu, peu importe que Dieu te bénisse, peu importe les circonstances, n'oubliez jamais cela, peu importe les circonstances ou même la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver Dieu ne peut pas changer. S'il a dit qu'il est le même, il est le même dans tous les sens. Pour pouvoir, pour tes besoins, il est le même. Pour ta guérison, il est le même. Pour ta délivrance, il est le même. Jamais Dieu ne peut faillir. Puisqu'il est Dieu, il a la puissance, il a la toute puissance en fait de pouvoir même changer la situation. Une chose qui était impossible, il change la situation pour que tu réalises qu'effectivement que tu n'as pas cru en vain, que tu n'as pas cru en un Dieu qui est inexistant, Amen. mais c'est un Dieu qui est vivant. Il, il accomplit effectivement jusqu'aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, j'aime Dieu parce que il, il a toujours eu à pouvoir rester pareil. C'est pour ça que c'est un Dieu aussi que tu peux aussi mettre à défi. Ah oui, mais c'est la vérité. Peu importe l'état de la situation dans laquelle tu peux te trouver, mais quand je parle de défi, c'est de pouvoir lui demander, en fait, que ce que toi, tu as dit, tu as promis que tu le ferais. Tu as dit que si on croyait, que tu allais le faire. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire que Dieu te dit tu ne peux pas échouer. Alors, mon frère et ma soeur, puisqu'il est le même, on peut lui demander. Le problème, c'est la peur que nous manifestons en nous, en fait. Est-ce que ça va se passer Quand tu arrives à ce point-là, alors ne fais rien. Mais quand tu es convaincu qu'effectivement, que s'il a dit, il a la capacité de le faire, effectivement, alors peu importe ce que moi, je peux avoir. Alors, Seigneur, je viens vers toi. Parce que je sais que tu as fait la pro... Mon frère et ma soeur, je ne sais pas, mais mon frère et ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver. Que ce soit la maladie, le problème de travail, le problème de séjour, le problème des maisons, je n'en sais rien du tout. Peu importe ce problème-là, aussi vrai que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les avait l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament est toujours le même. Frère et soeur, je te demande si tu peux venir ici. Tu as cela, si tu as simplement la foi. Amen. Tu as simplement la voix. Mais oui, mais il est le dieu de sa parole. Mais non, mon frère. Alors, de quoi moi j'aurais peur et toi tu aurais peur. Puisque nous prions le dieu véritable. Il a dit lorsqu'il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Alors, pourquoi avoir la peur Puisque tu l'as dit, Seigneur. Moi, je me tiens là, mon Seigneur. Et j'ai confiance, frère ça. Quelle est la chose que ce Dieu ne peut pas faire? Il n'y a aucune chose. Elle est témoin, votre sœur ici. De ce qu'elle a... C'est quand même extraordinaire. Non, Dieu Dieu manifeste effectivement qu'il est, il est, il est intégralement Dieu lui-même. Je lui disais, j'ai dit, Dieu a permis que tu viennes. Parce que quand je rends, parfois, que je rends des témoignages, les gens pensent qu'effectivement, il exagère, il fait ceci. Mais Dieu permet aussi maintenant que tu puisses être témoin, que tu vois toi-même, que tu réalises effectivement que Dieu a sa capacité de pouvoir faire les choses. C'est important. Donc, chacun de nous ici, nous devons avoir cette assurance dans notre cœur que le Dieu qui a dit dans sa parole effectivement qu'il est l'éternel, qui nous guérit toutes nos maladies, qui est éternel, qui est pouvoir pour tous nos besoins, qui prend soin de nous, effectivement. Parce que, frère et soeur, moi, je peux me poser la question de pouvoir savoir, si tu ne le crois pas, alors pourquoi tu es devenu croyant Si aujourd'hui, tu, tu es toujours à te poser la question, est-ce que Dieu peut-il, Dieu peut-il Alors, pourquoi es-tu devenu croyant Parce que si tu es devenu croyant, c'est parce que tu as eu à pouvoir croire que Dieu a la capacité de faire de moi qui est mortel. Parce que tu dois arriver à pouvoir réaliser que quelque chose se, se passait en toi, que j'étais donc un mortel, maintenant je deviens maintenant quelqu'un qui a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme cela que je suis venu à pouvoir croire en lui parce que j'ai vu qu'il a la capacité de faire cette chose. Pourquoi les enfants d'Israël, effectivement, comme le trou des croyants qu'on croit, qu'ils on qu ont une capacité de voir Mais c'est parce qu'effectivement que ils avaient déjà eu à pouvoir avoir les témoignages de leur Dieu. Ce n'était pas que c'était un Dieu comme ça qu'ils n'ont pas eu à pouvoir connaître. effectivement. Non. non, ils ont eu la témoignage, effectivement. Non, ces dieux ici, nos pères étaient en esclavage, Et non, parce qu'avant ils n'avaient pas connu. Nos pères étaient en esclavage, effectivement, ils sont sortis, nous sommes témoins parce que nous sommes les descendants de cela. Et puis, notre père Abraham, effectivement, aussi, mais sa femme, Sarah, était, effectivement, était stérile. Donc, d'une femme stérile d'un, monsieur vieux. Qui n'a plus la force, effectivement. Et nous sommes sortis de la postérité. Donc, ils étaient un témoin. Un témoignage, mon frère. Donc, le doute ne pouvait pas être en eux. Je veux dire, mais c'est Dieu a la capacité. Si nous sommes vivants aujourd'hui. Et nous venons de l'impossible. Femme stérile, née stérile, effectivement, qui n'enfantent jamais. Et puis vieille ménoposée. Et puis un monsieur aussi vieux. Simplement par la foi en ces dieux-là, nous avons Israël. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Et nous existons. On est la postérité de quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant. nous sommes les résultats de l'impossible. Alléluia. Il pouvait dire au oh roi, au oh roi, vie éternellement, mais pour nous ingénuer devant la fenêtre, jamais. Pourquoi Mais parce que notre Dieu Alléluia. Il a la capacité. Gloire à Dieu. Nous sommes les témoins venant d'un père assiagé, d'une mère stérile. Alors vous voyez, mon frère et ma soeur, il faut que Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu seulement de paroles. Non, Dieu est un Dieu d'action. C'est pour ça qu'il est Dieu, mon frère. Alléluia. Il a la capacité, mon frère, de changer. Toutes choses, effectivement, Amen. peu importe la condition, même si tu es mourant. Amen. Parce que mon frère et ma soeur, c'est qui constitue l'homme. Même les nez qui est mourant, qui l'a créé. Amen. Mais c'est Dieu qui a créé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez, frères et soeurs, qu'est-ce qu'on nous fait savoir? Okay. Okay. Okay. Okay. Qu effectivement, que quand l'homme arrive à pouvoir atteindre un certain âge, Oh, mais oui, mais ces organes commencent à pouvoir un peu faiblir, effectivement. Ok, il n'y a pas de problème. Nous avons dit, mais ça cause la vieillesse. Et maintenant, moi, ce n'est pas bien. Moi, je pose la question. Adam, combien d'années il a vécu? Même à 200 ans, il mettait encore des enfants au monde. À 300 ans, il avait encore des enfants. À 500 ans, il avait encore des enfants. Oui, monsieur. Alors, d'où venait cela? Alléluia. N'est-ce pas ce même Dieu-là? Il peut te renouveler, toi. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il a prouvé que je suis le Dieu qui donne la vie. Lorsque Sarah y arrive, il dit, le Dieu nétait pas capable Il a restauré Sarah. Il peut te restaurer aussi. Alléluia. Oui, monsieur. Il est le Dieu de sa parole, mon frère et ma soeur. Donc, il peut guérir. C'est pour ça que nous disons qu'il est notre Dieu. Parce que nous savons la capacité qu'il possède. Ah oui, ah oui, nous disons notre Dieu. Oui, les autres disent Dieu, mais nous disons notre Dieu. Oui, parce qu'il est Dieu, notre Dieu. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Il est le notre. <rire> Alléluia. Le de l'ancien testament, le dieu de l'ancien testament, c'est notre Seigneur. Oh oui, oui, monsieur. Frères et sœurs, nous ne devons pas être comme des gens morts ou des gens qui n'ont pas l'espérance. Non, nous avons l'espérance. Peu importe, même quand on voit que tout se courbe, on sait une chose qui y a qui redresse. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma sœur. Vivre par la foi. Et il a dit mon juste vivra par la foi. Jamais Dieu ne t'a demandé de pouvoir vivre par la vue. Non. Pour quelle raison Parce que Dieu veut que tu sois un homme spirituel. Une forme spirituelle, bien sûr. Pas de rester charnel, effectivement, Regardez regarder ce qui est autour de toi. Qui va te décourager. Non, messieurs. C'est pour ça, ne fixe pas de regard sur un homme. Maudit soit l'homme, c'est confie dans l'homme. Oh, qu'est-ce qu'il dira Et pourquoi il n'est pas joyeux comme moi Non, ne le regarde pas. Oui. Toi, regarde à celui qui te donne la joie, mon frère. Oui. C'est sûr et certain. Tes regards doivent doit te tourner avec le vieux qui sait certainement seulement c'est vrai. C'est ça qui te fera vivre mon frère. Si tes regards sont à gauche et à droite, regardez, regardez l'exemple de tous ceux qui nous ont précédés. Prenez Élisée, par exemple. Distraction à gauche. À droite, effectivement. Mais c'est sûr et certain. c'est tu que ton bête va être enlevé, effectivement. Et si mais ils sont assis. Mais lui, qu'est-ce qu'il disait Il dit, mais je taisez-vous, les terre. Lui, il regardait devant lui, il suivait la personne. Oh, il tourne à gauche, il tourne à gauche. Mais reste là, il disait, non, non, non, non, non, non, non, non. Non oh. Je ne pas aller à gauche, là où toi, tu vas. Amen. Parce que je sais qui tu es. C'est important, chaque homme, chaque enfant de Dieu doit avoir les regards fixés sur ses Jésus. Amen, Amen. Frère, c'est important que vous compreniez cela, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas historique maintenant comme tout le monde Jésus. Non, non, non, non, non. Le Seigneur doit devenir une réalité pour toi. Il est droit, mon frère et ma soeur. Jésus ne peut pas rester un inconnu pour toi. Jamais. Même quand le monde bascule et bouge à gauche et à droite, tu ne dois pas être dans la peur. Non. Tes regards sont fixés sur lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse au maître Il va parler. Il a dit, il fait sortir ses brebis hein. c'est se met devant. N'est-ce pas vrai? Et, et ses brebis les suivent. Mais pour suivre quelqu'un, il faut le voir. Alors, <rire> si tu marches dans la l'aveuglette, tu ne peux pas suivre la personne parce que tu ne le vois pas, Alors évidemment. Mais toi, tu dois le voir. Il l'a dit clairement, il ne m'a pas menti. Le monde ne me verra plus. Et toi, il me vous. Vous, vous me verrez. Amen. Pourquoi voulez-vous vous extraire de cela Mais puisqu'il vous dit que vous le verrez, mais je dois le voir. Dans toutes ces. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Parce que je suis croyant. Mais en qui est-ce que j'ai cru Il faut se poser la question. Si j'ai cru en lui, je dois le connaître. Et, et, et qui va diriger ma propre vie Vous voyez, c'est pour ça que vous, vous me regardez en étant frère et soeur, les choses doivent vraiment complètement changer. On ne peut plus continuer avec des gens qui nous retardent à gauche et à droite. Non, ma soeur, non, mon frère. Non, ça fait des années qu'on a toujours des boulets qui nous, qui nous retiennent à gauche et à droite. Non, non, non, non, non, non, non. non. C'est ce que la Bible dit, mais éloignez-vous. C'est absolument... Il y a un temps, mon frère et ma soeur. On peut supporter toutes ces choses qui sont... Bon, ça va, parce que bon, c'est quand même... un. Temps, mais quand il arrive à un temps, où le il va pouvoir prendre une décision, c'est quand toi, tu as compris, effectivement, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Ah ben oui. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, regardez bien. Élisée, il, il, il, il ne s'est pas mêlé dans la masse. Il a compris. Parce que vous vous souvenez qu'est-ce que Dieu a dit à Élie Il dit, mais oui, mais, il dit, mais tu rendras Élisée comme prophète à ta place. Il est arrivé. Il a mis simplement son manteau. Il était déçu. L'homme a compris. On ne lui a pas expliqué. Comment ça se fait qu'on ne lui a pas expliqué et qu'il a compris Mais pour les autres, il faut beaucoup d'explications. Ça c'est quand on est connecté en fait, dans le programme en fait. Et quand il dit, toi viens suis-moi, il, il ne les a pas expliqué C'est plus tard qu'il est dit, radi, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi Je me suis pas trompé, vous connaissez, non? Il dit, je me suis pas trompé. N'est-ce pas moi qui vous ai donc choisi Donc, il est absolument nécessaire que tout un chacun. Frère et sœur. Nous n'allons pas au marché. Non, non. Vous comprenez ce que je veux dire. Quoi. pas au marché pour aller faire des courses. On doit. Non, non, non. Nous allons au ciel. Et, et nous avons un, un rendez-vous d'une importance capitale. Il s'agit de l'enlèvement d'un homme comme moi, lourd. Essayez même de, de sauter, vous n'arrivez pas beaucoup. Un homme comme moi, lourd, et vous savez, c'est ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Vous jetez en haut, il doit descendre Moins lourd comme je suis Et alors on me dit Ce n'est pas n'importe qui Qui a dit ça C'est le Seigneur qui a créé la pesanteur. Que Dieu te bénisse Qui a créé la pesanteur? Il te dit que L'un sera pris, l'autre sera laissé Gloire à Dieu Amen. Alléluia Il est merveilleux notre Dieu Il t'a pas laissé la ténèbre Mais il t'a dit même l'endroit où tu dois te trouver Pour que toi tu sois parti Bien sûr Amen. Il faut toujours prêter attention Et j'aime les disciples Effectivement ils sont connectés toujours Ah oui ils suivent, ils suivent pas avec distraction Et puis ils posent la question mais dit le Seigneur tu as dit que l'un sera pris, L'autre sera laissé mais où sera le Seigneur? Okay, okay, okay, okay, okay. C'est ça, ça la chose qui est importante. Il dit, mais où sera le Seigneur? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à cela. Il n'est pas attentif non plus. Parce qu'il écoute comme tous les autres, effectivement. Bon, il a dit qu'il y aura. Il me dit, mais dis non, non, non, dit, mais Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur. C'est que la chose que Dieu a placée le pousse à pouvoir poser la question. Parce qu'il veut avoir cette assurance de Dieu, effectivement. Et c'est Dieu qui le veut, hein? pour que toi, tu sois rassuré. Jamais Dieu ne peut vouloir que toi, tu sois en fait dans l'incertitude. Il s'agit de ceux qu'il a connus d'avance. C'est pour ça, il ne faut jamais oublier qui vous êtes. Pour l'amour de Dieu, n'allez pas dans les trains train des églises. Oui, oui, oui, ne ressemblez pas à tous les Non, non, non, non, non. Dieu a son église. L'important pour toi et moi, et moi aussi compris, c'est que nous soyons dans son église. Nous nous rassemblons ici pour que le Seigneur nous aide afin que nous entrons dans son église. Je veux que chacun de vous comprenne cela. Donc, c'est l'église que le Seigneur lui-même a bâtie. Donc, s'il a bâti son église, il dit que je bâtirai mon église, moi, mon effort à moi, mon désir à moi, c'est d'être dans son église, où lui, il est mon pasteur. Bah, il a dit, hein, je suis le bon berger Dans les bons bergers, c'est-à-dire les pauvres bergers, c'est les pasteurs. Amen. Alors lui il dit j'appelle mes brebis. Donc s'il appelle ses brebis, ils ne sont pas mes brebis. Ah non, pas ah, non. Ah oui, ça chacun, tout un chacun de nous doit le savoir. Parce que parfois on se met là, on a dans la tête effectivement que je veux, je fais, je fais. Non, vous pouvez faire dans vos églises catholiques, protestantes, plus ou moins bâties effectivement, mais quand il s'agit de l'église de Dieu, il faut du respect. D'abord, vous respectez les autres. Ah, bah oui. Ah, oui, le respect est absolu de l'un comme de Oui, nous devons, ça, ça doit, ça doit. Quand on est là-dedans, d'abord, on est respectueux. On n'a pas de langage déplacé, effectivement, parce qu'on est dans un lieu sain dans un lieu choisi par Dieu, et quand nous sommes dedans, on n'a pas la considération de celui-ci. Et non, non, non, non, non, non, non, non, Nous observons simplement la conduite de l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous... non, non, non, non, non, non, vous inquiétez pas... je vais pas mais mon frère Jonas il est où demandé... pardon que les pardon que les... les piles soient rangées, non, non, non, pour que quand j'en ai besoin, par exemple, je puisse... Tu as oublié, probablement. Ah, c'est pas bon, hein. Rien, ça, c'est que... Il faudra maintenant m'arranger ça pour que ça soit toujours... Tu, tu devras gérer ici, pics et tout ça, ou même avoir... De, alors, vous voyez, pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Ça, ah, c'est un exemple assez important. Quand vous voyez... bah- vous voyez, voyez le corribles, hein. Quand vous le voyez... Regardez une chose. Et c'est là que on comprend effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, veut vraiment. Et ça, ça doit être dans chacun de nous, le peuple de Dieu, les fils de Dieu. C'est ce à quoi, toi et moi, nous devons vraiment viser davantage. Qu'est-ce qui se passe C'est que comme l'apôtre Pierre, les autres disciples, ont posé la question, où sera le Seigneur et Il a dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. N'est-ce pas vrai Nous savons que quand on parle des aigles, eh c'est ceux qui sont que la même nature que Dieu lui-même. Donc ils sont donc les grands aigles, c'est Dieu lui-même. Et puis qu'est-ce qui se passe, effectivement eh bien, Puisque nous sommes de lui, effectivement, nous avons la même nature. On est donc des aiglons. Vous comprenez Donc ça veut dire que ce sont des fils et des filles de Dieu. Quand on parle des aigles. Est-ce que vous comprenez Donc si nous sommes fils et filles de Dieu, il y a cette nature de Dieu qui se manifeste en nous. Parce que Dieu est la parole. Alors ceux qui sont de la même nature que lui sont aussi de <rire> c'est la vérité. <rire> Puisque la parole de Dieu nous fait savoir que nous avons été engendrés par la parole vivante et que Dieu est une in... sémence. Enfin la parole est une in... sémence et que nous sommes donc engendrés par cela. Ça, vous le croyez, non Alors vous remarquez très bien que... <rire> Le corps, comme la Bible le fait savoir, c'est le corps de Christ. Donc, le corps de Christ, effectivement aussi, c'est l'Église. Vous savez Alors, on, on, on nous dit que, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, il dit, « "Mais Nous avons tous été abrévés par un seul esprit. » Est-ce que d'abord, vous comprenez ce que ça veut dire Un seul esprit. C'est pas ton esprit à toi, ni l'esprit de ton grand-père, ni l'esprit de ton Église, parce que l'Église aussi a des esprits. C est, c est vrai, oui, oui, c'est. Il y a chaque église, les ont esprit. C'est ce qui fait, ce qu'ils sont. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, Dieu a dit à toi quelque chose de particulier. Il dit, je vous retirerai dans les églises, dans tout le monde. N'est-ce pas vrai? Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai les de toutes vos suires. Est-ce que vous comprenez donc toutes les, toutes les doctrines que vous avez ramassées, que vous avez eu à pouvoir, qui vous accrochez depuis que vous avez eu à pouvoir croire, Dieu nettoie toutes ces doctrines-là. Ce sont celles-là qui font effectivement que vous vous conduisez d'une certaine manière et que vous agissez d'une certaine manière aussi parce que en rapport avec ce que vous avez reçu. Est-ce que tout le monde comprend Est-ce que tout le monde me suit Alors, il dit... Je reprendrai sur vous une pure. Vous savez qu'il 36. Et qu'est-ce que je ferai si il dit Il dit il n'a pas dit je changerai votre cœur. Il n'a jamais utilisé la, de changer le cœur. Il dit j'ôterai. Donc je vais ôter de vous le cœur de pierre. C'est écrit comme ça. Et qu'est-ce qu'il va donner Je vous donnerai encore. Donc c'est un cœur nouveau. Donc vous comprenez cela, non C'est un cœur nouveau. C'est-à-dire créé par Dieu, par la parole de Dieu, par la sainteté, qui produit donc la vérité. Vous connaissez cela Un homme nouveau, hein Ephésiens au chapitre 4. Je pense que si, non Alors, il nous dit effectivement que, et alors, je mettrai en vous un esprit. Un esprit nouveau, avec E minuscule. Vous vous souvenez donc, cet esprit nouveau dont il met en nous, n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non, non, non, non. Parce qu'après il nous dit, je mettrai en vous mon esprit. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient effectivement par la suite. Parce que d'abord, l'homme, c'est un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle. Et Dieu vous bénisse. Alors, les choses anciennes, hein. Sont et toutes choses sont devenues donc... Euh, oui. ah, tout cela par qui Par Dieu, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez répété tout à l'heure en disant les choses anciennes sont... Passés. Donc votre nature, votre façon de faire, effectivement, tout ce que vous avez, en fait, que vous manifestez à l'endroit de quelqu'un, de certaine manière dans ce monde, et être humain, toutes ces choses-là. C'est important, mon frère et ma soeur. Toutes ces choses-là, Dieu les a lui-même ôtées. Et quand est-ce qu'il les ôte, ces choses-là parce que j'ai eu à pouvoir beaucoup prier longtemps dans mon église, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir faire cela. Non, messieurs. Non, non, non, non, non. non. Quand est-ce qu'il le fait Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. C'est quand tu reçois Jésus le Christ, Le travail commence. Mais maintenant posez-vous la question mon frère. La Bible dit mais à tous ceux qui l'ont reçu qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir mais si toi tu n'as pas cru au vrai Jésus de la Bible là. Hein. Tu l'as pas reçu mon frère. Est-ce que tu pourras avoir un nouveau cœur, hein, un esprit nouveau Il y a un problème que Dieu donne. Te... il y a un problème. C'est pourquoi vous ne changez pas. La faute n'a jamais été des dieux. Dieu a donné un don gratuit, mon frère. Oh, tu, il, tu ne payes rien. Christ est mort gratuitement pour toi. C'est vrai, frère. Simplement croire en lui. C'est cela la chose la plus simple. Mais qui devient difficile pour l'être humain. Vous, vous, en tant qu'humain... Vous avez toujours à chercher des choses qui sont des vous avez des, des sensations, beaucoup de choses. J'ai vu des choses, j'ai dit Dieu d'Abraham, l'homme l'homme tel que vous êtes des croyants aujourd'hui en fait, ils aiment effectivement beaucoup plus la fausseté, les sensations, les émotionnels. Oui, c'est la vérité frère et vous aimez beaucoup les sensationnels, les émotifs, c'est vrai cela, c'est ça, ça l'homme. Et il croit que, que Dieu est dans les sensations, dans les émotions, Dieu n'est pas là Amen. Amen. Amen. Amen. Vous aimez les choses qui pétillent comme ça, oh Dieu, non frère, ça c'est, ça c'est les diables qui aime tellement, frère frère, moussé petit effectivement, non Dieu est dans le calme, mais dans les choses réelles, quand Dieu fait, il est fait parfaitement. Dieu se respecte, mon frère. Exactement. Oui, Dieu se respecte Exactement. dans ce qu'il fait. Il va pas suivre ton cheminement, non, monsieur. Mais toi, tu ne peux pas rester tranquille. Tu aimes tout C'est ça, l'homme. Voici comment les hommes. C'est le temps, mon frère, de la séduction aussi grande qui se passe. Bien sûr que oui. Je regardais les gens, j'ai dit, Seigneur Jésus, pitié de nous. Les gens croient aux mensonges mais mais avec un, vraiment avec avec, avec sincérité d'identité de les mensonges <rire> Seigneur Jésus on t'a dit que pour avoir la bénédiction il faut payer cela payer ça donne la porte l'argent pour ça. les gens apportent beaucoup d'argent ils y vont avec avec un zèle effectivement là-dedans. mais quand tu viens tu lui dis mais c'est les sang de Christ ça ne marche pas pour eux. vrai, il faut, il faut mentir les gens pour que les églises se remplissent. Mais c'est vrai. À un certain moment, parfois, Mais examinez-vous. Hein. Quand, quand vous entrez, vous asseyez effectivement que c'est la parole qui est donnée selon la volonté de Dieu ça commence à vous ennuyer. Mais, qu'on vous raconte un peu des petites histoires comme ça, de ceci et de cela, et vous riez, oh, gloire à Dieu, ah quelle parole, mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans, vous vous amusez comme des, gam des gamins dans la bague à sable, effectivement, et vous vous sentez bien, alléluia, mais tu dis alléluia quoi amen. C'est la vérité, frère. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme n'aime pas la parole. La vérité dérange. C'est sûr et certain. Le monde aujourd'hui est en plein dans la séduction. Et oui, l'homme, il, il, il, il n'est plus... D'ailleurs, on voit que c'est toujours Dieu qui vient chercher l'homme. Qui peut s'asseoir et dire, « Seigneur, mon Dieu, j'ai un peu là, aide-moi à pouvoir voir ce que toi, tu veux que je voie. » Parce que ce que Dieu veut que tu voyes, ce n'est pas ce que toi, tu vas vouloir faire. Vous voyez, moi ici, j'étais parti, j'ai dit, absolument, je prends l'avion, un jour, je m'en vais, petit là-bas, et j'étais toujours là, « Ah, Madagascar, à ah, Madagascar, à ah, Madagascar. » Ben oui, c'est la vérité. Parce que là-bas, ils attendaient déjà beaucoup de J'ai dit, ah, j'arrive non, non, à non. Bon, bon, bon, bon. Madagascar, Madagascar. Ah, j'ai dit, je pousse tout dans les liens pour compagnie, mais quand ils aient dit, mais ce pas encore ouvert, monsieur. J'ai oh, dit, bon, je tourne, je dois chercher la sortie par la ligne de la réunion. Là, je vais là-bas. Là-bas, il faut encore faire un test de nasal. Parce que bon, souvent, quand on n'est pas vacciné, ah, je ne vais pas vous raconter ça dessus. Je dis, bon, c'est pas grave, mettez toujours. Mais problème. Tu arrives là encore en condition. Beaucoup de problèmes. Dit, bon. Alors j'ai dit, mais je vais aller là-bas. Oh, je dis, c'est pas possible, c'était petit. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là J'ai dit, mais regarde, voilà, je me réveille encore. Ah, c'est quoi là a... Non, non, monsieur, il n'y a encore rien qui est ouvert. Je dis, ah Seigneur. Et là-bas aussi, au frère, on était là, là, là, là, tout le monde pleurait. On est parti même au ministère. J'ai dit, mais là-bas, c'est J'ai dit, Je dis, bon, maintenant, j'ai dit, alors regardez Dieu, comment il est bon. J'ai aussi le pont de mon corps je me réveille le matin, la nuit je dors, je prie, je me réveille le matin, Je dis, moi je connais personne à l'île Maurice. Et puis je vois qu'est-ce que je dois faire à l'île Maurice, moi c'est cette est, est, est note un Pauline. passé, passage, passé. Ah, il est Dieu. Je force, il dit, bon. Alors, nous étions d'abord quand je suis arrivé le premier jour j'avais seulement réservé l'endroit où je devais être donc à l'île Maurice pour, pour une nuit c'était une nuit juste une nuit, j'ai dit monsieur on réserve une nuit une, une. alors <rires> le lendemain je devais donc prendre le ballage et partir la frontière aussi oh, close je suis jamais là et là j'ai eu la joie d'avoir c'est bon. Oh, oh, Et Dieu la bénisse. Et les papiers, mais je pense qu'à partir d'ici, je peux quand même réserver un hôtel pour toi. J'ai dit réserver un hôtel pour moi. Parce que moi, je suis pas pour... Je suis toujours Madagascar. Mada Elle a réservé. Et puis, comme le lendemain, je, suis parti, Katska, je me suis parti là où il m'a dit, ah, c'est bien. Et puis, avec ça, avec la rose oh, c'est bien, nous sommes bien, on nous respire bien parce que c'est un para. Et puis j ai, j ai, je me demande, oh, je me réveille, je me regarde, ah c'est très beau, il nous a donné bon un bel endroit, on est bien. J dit, et puis, j'ai la j'ai dit, il y a quelque chose qui est qui proche, quelque part ici. Oui, j'ai dit, je téléphone d'abord à hein, la barre à la réception, passez-moi à la compagnie aérienne. Monsieur, oh, toujours ferme, j'ai dit, ok. Et puis je la regarde, j'ai dit, bah, écoute, il y a quelque chose qui, qui, qui, qui, qui se passe. Toi, moi ici, je dois retourner à l'endroit où, où j'avais payé pour un, un jour là. Et ce monsieur s'appelle Laurent. Elle rit parce que, alors il me dit, oh, nous sommes bien ici, restons ici, parce que ici c'est bien, là-bas, là-bas quand on était, c'était pas beau, c'était pas bien, ici nous pouvons rester, je suis bien, moi j'ai dit, oui tu es bien, mais là-dedans, on me dit, rentre chez Laurent. Chez Laurent, c'est pas beau, oui, c'est bien. Je dis, là-bas, je veux souffrir. Je dis, pas de problème. Mais moi, ici, je, parce que je dois pas rester ici, je dois arrêter. Je ne sais pas pourquoi on me dit aller chez Laurent. Elle est là. Je lui tous les jours, je dis, Laurent, hein, Laurent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est Laurent, là, à voir avec toi C'était quand même un endroit où on a loué. Et qu'est-ce que tu dois avoir avec Laurent, question Je dis, pour qui te C'est lui qui me parle et il me dit, Laurent. Et puis, je j'étais avec elle, parce que commençait à dit non, moi je me sens bien, c'est comme j'en ici. Alors j'ai dit, écoute-moi bien, je vais te dire une chose pour que tu comprennes bien. Ah, hein, ici tu es bien, et puis moi, même si tu n'aimes pas Laura, à cet endroit-là, mais on dit toujours Laura la police. C'est-à-dire que l'aura, la police. Donc, toi et moi, retournons quand même là-bas. C'est vrai, elle est là, hein? Et je vous dis la vérité, elle est là. Il dit, mais pourquoi quand même, Dieu, Laurent, Laurent, Laurent? C'est pas possible, on a eu des problèmes, c'est pas possible, il dit, c'était bien qu'on a fait ça dans la journée. Il dit, ok. Mais moi, je t'ai dit, abandonnons ici, on est bien, hein? Retournons chez l'aura. Elle a pleuré. J'ai dit, bon, pas de problème. Et voilà qu'on prend le bagage. Et téléphone, Laurent, est-ce que je peux encore avoir chez toi dit, Oh, c'est bizarre. Hein? Là, vous êtes. Bon, il dit oui, il n'y oui, a pas de problème, il y a la place. Il dit, OK. Quand il entendait qu'il y a la place, il dit, ah, ah, ah. Il a espéré que Laurent dit, c'est bouclé, c'est nous. Il n'y a pas de problème. Et on prend la valise, le taxi-mètre, parce que là-bas, c'est le taxi-mètre de loin. Puis on va aussi loin. Et on arrive, on dépose les, les, les bagages. Il nous voit, Laurent, il nous voit là, le bagage, puis on sort là. Et puis lui-même était là aussi. Et puis, euh, j'ai pris le bagage, laisse-la, là. j'ai fait rentrer, et puis il y a une valise qui était encore là. Et puis, tout d'un coup, comme ça, euh, c'est Laurent tourné comme ça autour de l'endroit où nous étions. Et puis, euh, je sais pas comment c'est passé, où, où j'ai parlé de, je sais pas si c'est si euh, sur le monde, je ne sais pas si c'est bien, peut-être un autre, j'ai cité. Jacob. C'est Jacob. Et puis, quand je dis, est-ce que Jacob, et tu sais, de nouvelles, son, je lui ai posé la question, comme ça, parce qu'on mettait mettez les valises, comme ça, je sais pas. Et alors, il y a ces Laurent-là, qui se rapproche de moi. J'étais encore avec la sueur et les marailles. Elle les témoin. Alors, je vois, il s'approche comme ça. Il me regarde, il me dit, hm, j'ai entendu que vous appelez euh, votre fils. C'est votre fils, il dit oui, Jacques, Jacob. Je dis oui, je Jacob. Ah, ici il a biblique. Je dis oui. non biblique, oui, la plupart. Tout ça. Alors il s'assied. Alors, euh, à peine arrivé, hein. Et puis moi aussi, je m'assied. J'avais encore la transfiguration et tout ça. Parce que là-bas, il fait chaud. Alors il me dit, ah, j'ai entendu, comme j'ai entendu vous parler, qui, des enfants qui ont des noms je Il me dit, oui, oui, oui, oui. Je ne lui ai rien dit. Il dit, j'ai ça dans mon cœur que je dois vous parler. Moi, je dis, ok, je suis à vous. Voyez-vous, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai eu un moment, et puis euh, je croyais en Dieu. Mais après, la foi a commencé à pouvoir être vraiment partout. Je ne savais même plus très bien que Dieu existe encore dans ce sens comme ça. Et puis, je suis allé même dans la religion musulmane. Pour quand même arriver à pouvoir voir si les dieux de musulmans étaient bons, s'ils existaient, effectivement, ainsi de suite. Mais quand j'étais là, quelqu'un me dit, mais, euh, mais, mais, mais, mais, mais, mais, Laurent, mais, mais monsieur, mais, mais, on voit que vous, vous êtes chrétien. Qu'est-ce que vous venez faire ici chez les musulmans? Il <rire> dit, mais, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai viens chercher. Il dit, non, mais toi, tu es chrétien. Il dit, mais quoi faire quoi chez les musulmans? C'était un musulman aussi là-bas. Ça, ça quand même choqué. Et puis j'ai vu un monsieur aussi qui était là-bas qui était venu aussi pour un croyant, un chrétien qui est devenu, qui voulait aussi devenir musulman. Et puis il me posait la question. Il dit, mais parle-moi un peu des choses. Comment Parce que Dieu, la Bible et tout ça. Mais bon, ça. Il dit, mais je commence à pouvoir lui parler, lui montrer effectivement. Et chose bizarre, moi-même qui n'étais pas convaincu de la religion, en lui parlant, lui il était convaincu, il a voulu quitter l'islam. Et puis je me pose, je me pose la question. Je, me pose, là, je me dis, mais c'est quoi vraiment ce qui se passe et alors, vraiment, ma foi jusqu'aujourd'hui, là, tu vois, elle est un peu comme ça. Et j'ai senti que je devais vous parler. J'ai dit pardon. Mais oui, oui, j'ai senti que je devais vous parler. J'écline la tête, je la regarde. À elle, j'ai dit Seigneur, tu es vraiment Dieu. Donc, Laurent, Laurent, que tu me disais de venir ici, là. C'est Laurent, là, là, là, là. Tu savais qu'il avait un problème. Tu savais qu'il te cherchait d'une manière ou d'une autre. Elle était moi. Elle était assise en train de me regarder. J'ai dit, tu vis l'expérience. J'ai dit, dit Laurent, j'ai dit donc, c'est-à-dire que oui, comme je suis là vraiment dans mon intérieur, toujours, j'ai dit, j'ai dit, monsieur, vous ne me connaissez pas. J'ai dit, le Dieu donc, toi, tu as eu à pouvoir chercher à fuir. Alléluia. Il a fait en sorte que l'avion tourne quelque part. Donc j'ai dit, il y a des hommes sur la terre. Oui. Il doit dire, je t'aime Jésus. Oui. J'ai dit, quel privilège, mon Dieu d'amour. Quel privilège, tu ne te rends pas compte. Quel privilège. J'ai lui annoncé l'évangile. Il a pleuré. Il a cru. Il a reçu le Seigneur Il m'a amené, même si lui à la maison, il est moi. Et vous savez, la meilleure, frère, quand Laurent a cru, il a parlé à son, sa maman. Sa maman, le cœur touché. Nous sommes allés même là-bas, effectivement, aussi. Quand Laurent a cru. Le lendemain. Je téléphone là-bas. Oh. À la compagnie. Elle dit Monsieur, monsieur, on vous, vous cherchait. Oh. Elle dit Pourquoi Mais la frontière est ouverte. Oh. Ah non. 100% vrai. Et est témoin. et est témoin. J'ai dit Dieu. Non, non, non, non, non. L'honneur t'est dit. Seigneur, glorieux, mon Seigneur. Ah, non, non, non, non. Vous savez, nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Ou qui veut qui fait des choses par hasard, effectivement. Ainsi de suite. Non. Les dieux que tu crois, effectivement, crois-le de tout ton cœur. Et sois sûr et certain. N'envis jamais personne. Peu importe ton état, mon frère. Peu importe ton état, ma soeur, n'envie personne. Content-toi ce que Dieu te donne. Alléluia. Ce qu'il fait, c'est bon pour toi. Gloire à Jésus. Il est vrai, mon frère. Jésus-Christ est vivant. Il cherche toujours les derniers. Et ça, c'est la vérité, mon frère. Il ne manquera jamais, c'est sûr et certain. Peu importe l'endroit où on peut arriver va pouvoir l'enfermer. Il est le maître de l'univers, mon frère. S'il si t'a connu, s'il si te connaît, il te laissera jamais. Jamais, mon frère. Ce n'est pas pour qui rien qu'il t'a choisi. C'est pour ça que tous ceux qui sont de Dieu, il y a toujours quelque chose de l'intérieur qui aspire à la vérité. Malgré les comédies qu'on voit à gauche, malgré les patates là, effectivement, ils sont pas satisfaits. Il y a quelque chose au-dedans qui leur manque, effectivement. C'est cette nature divine, effectivement, que Dieu a placée. Parce que c'est Dieu-là a fait en sorte qu'effectivement que dans votre intérieur, à l'intérieur, c'est lui que Dieu a choisi. Regardez très bien, pour que vous puissiez comprendre aussi cela, vous imaginez, vous, vous souvenez effectivement que parmi tous ceux qui étaient des disciples qui le suivaient, quand il a dit « c'est lui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang ». Quand on est des dieux, on ne trouve pas la parole de Dieu difficile. On ne cherche pas effectivement de contour pour qu'on le facilite pour moi en fait. Non, on veut la vraie. Peu importe parce que le monde aujourd'hui, il veut toujours la substituer des choses qui ne sont pas vraies, que ceci et cela. C'est là, parce que la fausseté attire beaucoup plus de gens. C'est ce que la Bible nous fait savoir, que pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Ta parole est la vérité. C'est oui. comme quand aujourd'hui, il y a une pression dans la mode. Il y a une pression, oui, dans l'habillement. On veut être comme la mode le veut. On veut ceci, on veut cela. On veut paraître. C'est vrai. Toute femme voudrait plaire, en fait. Et surtout quand ce sont des jeunes filles, effectivement. On veut exposer tout ce qu'on veut, effectivement, pour que c'est un esprit, en fait, dans le monde. Mais quand toi, tu arrives à pouvoir, en tant que jeune, te tenir dans les saintes écritures, glorifie Dieu. Amen. Ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, on ne doit pas suivre derrière les gens et habille-toi comme il faut, ceci et cela. Le plus important que j'ai toujours eu à pouvoir dire, prêche la parole. Amen. La parole de Dieu a plus d'autorité que nous. Ça, je, je regarde effectivement aussi les gens qui se mettent à pouvoir prêcher l'évangile. Et c'est ça que c'est ça en fait qu'ils ne se rendent pas compte des grosses erreurs, parce qu'ils n'ont pas eu à pouvoir connaître Dieu. Ils vous prêchent effectivement avec leur désir que vous fassiez comme ils vous disent de faire. Et c'est ça, ça c'est pitoyable pit, pit, parce qu'en fait, Dieu n'est pas dans la chose. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il faut que quand, quand moi j'ai prêché comme ça, et je veux que vous êtes obligés de pouvoir faire comme je veux, ainsi de suite. Mais non Dieu ne m'a pas... parce qu'ils ne sont pas envoyés des dieux. Parce que quand Dieu t'envoie, effectivement, il y a une tâche qui t'a donnée, effectivement. C'est de prêcher la parole. Pas d'obliger les gens. Pas que les gens puissent se conformer à toi. Ah non, c'est ça l'erreur. Parce que les gens se ce sentent, c'est quand il a prêché, c'est ça que j'ai à pouvoir donner. Et puis, vous aussi, derrière. Alléluia, alléluia, alléluia. Et lui, c'est se ça la tête qui monte. Les mauvais esprits, c'est des gens... Oui, bien sûr. Je prêche ça pour que tout le monde comprenne. Hein. Alors, le mauvais esprit. C'est ça qui est un danger. Hein. Quand on prêche, qu'on se sent satisfait et qu'on sent que les gens viennent te dire ah que c'était beau, ah, que c'est si cela. Alors c'est un danger. Parce que, oui, on, on peut apprécier la parole de Dieu. C'est la personne qui doit comprendre aussi. Puis la personne qui là. Il faut être spirituel. Alors ce qui fait que les diables, il est très fin, il est malin, il guette cela. J'en ai vu beaucoup, hein. Et alors il se effectivement, et la personne, effectivement, et c'est que j'ai dit prédicateurs prédicateur, c'est pas pardon, si même on l'invite, ah bon, bon, il était simple la parole, mais si on l'invite et qu'il s'assied pour écouter la parole, il va pas écouter la parole pour que lui-même soit nourri, il va écouter la parole pour entendre si on, on dit ce que lui l'a dit. Est-ce que vous comprenez Mais c'est sûr. Est-ce qu'on aura prêché Est-ce on va confirmer ce que moi j'ai dit Et dans ce sens-là, mais c'est pas ça vie, la parole. Et c'est ça en fait que l'apôtre Paul dit prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Toi tu prêches la parole. Tu ne t'occupes pas de ce que lui va penser, ainsi de suite. C'est la parole que l'on prêche, n'est pas la mienne. Et si les hommes doivent être reconnaissants, ils doivent être reconnaissants à Dieu. Bien sûr, ils peuvent dire, frère, en tout cas, ça nous a touché, gloire à Dieu. On est heureux qu'on on peut vendre ça de cette manière. Mais je ne, tu ne tu dois pas chercher que les gens puissent te voir. Non, je cherche que les gens voient la gloire de Dieu. C'est ce que beaucoup, c'est pour ça que beaucoup aiment tellement vouloir prêcher, parce que, et c'est ce que je vis dans tout le monde, c'est ça que j'ai dit, j'ai passé une expérience extraordinaire, auquel okay, Dieu m'a fait asseoir, je regardais, j'ai dit, Seigneur, que tu nous aides. Oui. <rire> que tu nous aides. Parce que, ça c'est, le diable est tellement rusé, qu'il détruit beaucoup de gens de certaine manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, j'ai comme ça, je, je venais de pouvoir passer cela effectivement en voyant. Je pleurais parce que je voyais comment les gens étaient mal conduits. Et surtout pour les gens qui se prétendaient avoir des titres, des, à ce tour des grands titres comme ça, et ils, ils font faire aux gens des histoires, mais que les gens acceptent. Alors que les gens acceptent effectivement cela effectivement de tellement bon bref in, d in, d in. donc nous comprenons je disais tout à l'heure effectivement que regardez effectivement quand le Seigneur a dit celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang apprends la vie les gens ont commencé à pouvoir dire parmi les disciples ils dit, mais qui peut écouter de telles choses qui sont tellement dures effectivement quand il a dit mon sang est un breuvage et ma chair est une nourriture ça frappait les gens. Il le regardaient tous les jours comme ça, on se pose la question, mais, mais il suivait qui en fait Parce que depuis les débuts, le Seigneur a posé la question à ses disciples, qui dites-vous donc que je suis C'est-à-dire qu'il voulait savoir si ses disciples le connaissaient. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un vous avez une position de peut-être, c'est pas bon pour vous. Soyez sûr et certain sûr et certain de la personne avec qui vous marchez. Okay, okay, okay. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu dis, bon, euh, un peu, comme j'entends souvent la plupart des gens, oui mon grand. La, la plupart des gens qui disent oui. Et même si je ne l'aime pas, mais avec les temps, je vais quand même l'aimer. Avec les temps. Et c'est les temps qui va t'aider à aimer une personne. Et si les temps changent Donc tu avances avec le changement des temps. Dans le mariage, il faut être sûr et certain. C'est lui ou c'est pas lui-ci, c'est lui, c'est celui lui là. Là-bas, on va te forcer, me dit, aime-les quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Mais bon, avec le temps, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais aime-les, avec les temps, tu vas l'aimer. Avec les temps. Non, pas avec les temps. Il faut que la personne soit convaincue que j'aime cette personne. Parce qu'avec les temps, et quand les temps va passer, ça peut marcher. Hein? Mais quand les temps va passer, ça va changer. Je vais un peu essayer pour voir si.. On essaie, ça fait. Non, je prends, même si ça devient amer, je sais ce que j'ai fait. Donc le choix que j'ai posé, je ne le fais pas avec des involtures de pain, comme ça, comme ça, mais je suis conséquent. J'ai dit c'est celui-là que j'aime, ou c'est celle-là qu que j'aime, mais peu importe. Que ça monte que ça puisse descendre et surtout que avant que je pose mon on dévolu hein? oui vous me regardez hein? j'ai d'abord cherché la phase. le grand problème avec les gens écoutez bien s'il vous plaît d'abord que vous pouvez comprendre c'est important si je vais pas rentrer trop dedans regardez très bien vous savez frère et sœurs, <rire> ça vous devez comprendre mais soyez spirituels il faut que vous compreniez une chose. La plupart du temps, on dit, ouais, tu es indépendant, tu peux faire ce que tu veux, tu choisis comme tu veux. Enfin, je veux dire, non, tu es indépendant d'hospital, tu es indépendance. Là. Frères et sœurs, dans les choses qui sont de Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Il y a toujours la dépendance. <rire> C'est absolument important que vous compreniez cela. Vous savez, frères et sœurs, que dans, dans les choix qu'on doit arriver à pouvoir poser, il y a toujours quelqu'un sur qui vous avez vraiment pleinement confiance et sur qui vous devez arriver à pouvoir vous refaire toujours. X, Y, non. Et, et, et Solomon, hein, il a dit, hein, la corde à trois fils ne seront pas faciles. Ces trois villes ne seront pas facile Toi, elle ou elle, toi, elle ou toi, elle. Et, et au milieu, il y a toujours Dieu. Amen Pas les choix parce que la famille pousse. Ou parce que c'est ceci et cela. Ça se passe ainsi d'une certaine manière. Les choix parce que Dieu le veut comme cela. Et parce que j'ai prié aussi Dieu. Parce qu'il faut être sincère. Quand j'ai prié Dieu... Tout mon corps, effectivement. Alors, euh, le Seigneur, notre Dieu, m'a aussi éclairé. Vous comprenez Parce qu'il est important de pouvoir savoir, frère, il y a un certain orgueil qui s'élève chez des gens aujourd'hui des frères et des sœurs, et de toute façon, je suis indépendant, je suis spirituellement aussi mature. Ah oui, oui, oui, ce que vous voulez par nous sommes Dieu de... Parce qu'en qu tout cas, je ne crois pas que le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas sage. Parce que, expliquez-moi, par exemple Pourquoi Dieu aurait-il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur » si ces bergers-là ne serviraient pas à quelque chose et puis je répète encore, c'est ça que vous devez comprendre, parce bon, c'est important pour vous, parce que le diable est tellement si rusé, oui, qu'il veut vous donner ce que vous voulez comme indépendance, et faire de ce que vous voulez comme vous le voulez, et passer outre, effectivement, ce que Dieu fait. Ah bah ben oui, je vous pose la question. Vous savez, ce que c'est qu'une brebis. Et nous, nous appelons tous des brebis. Alors, Qu'est-ce qui se passe entre le bré, la brebis et le berger? Une brebis dépendra toujours du berger, du berger. Peu importe ce que vous pouvez arriver à pouvoir avoir comme dépendance, indépendance, mais une brebis aura toujours. Et toujours. Et c'est cela qui montre en fait la marque, effectivement, que la personne ici, elle s'accroche à la parole de Dieu parce qu'elle respecte les principes bibliques. Parce que ce n'est pas une brebis de pouvoir conduire les choses. C'est au berger de pouvoir conduire la brebis en fait. La brebis ne se conduit pas elle-même. Le berger conduit donc la brebis. Alors, si Dieu, en général, comme il a dit, de David, c'est un homme selon mon cœur, et que Dieu euh, a donné euh, David, effectivement, selon son cœur, effectivement aussi, à Israël, et, et qu'on revienne effectivement aussi comme le Seigneur Jésus-Christ et les bergers donc de l'église, effectivement, aussi, non, enfin, vraiment, ce qui veut dire que toi, tu ne peux pas être indépendant. Tu dois toujours être dépendant. Du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que, quand on parle dépendant du Seigneur, il faut vraiment l'être de 100%. Bon, maintenant, écoutez-moi, je vais seulement passer au très rapidement. C'est ce Seigneur-là, Christ, qui a dit que, il a donné les incomes. Comme, comme, comme, comme, comme. Donc, s'il a donné les incomes, effectivement, c'est pour, pourquoi, en fait? Parce que sinon, vous pouvez vous perfectionner vous-même. Parce que c'est la logique qui sort. Ah, vous ne pouvez pas. Toujours les pasteurs, toujours les pasteurs. Je ne vous ai pas dit de pouvoir venir à mon bureau. Je vous laisse là. Mais on voit. Ah non, c'est important. Parce qu'il y a quelque chose qui sort, effectivement. Mais on voit, en fait, dans les personnes. En fait, c'est que les personnes veulent effectivement pour se dire, ah, je suis spirituel, donc je peux faire, Dieu m'a conduit, Dieu m'a fait ceci. Mais vous ne pouvez pas dire que Dieu vous a conduit dans cette circonstance-là, si quand même la personne qui est avec vous, qui Dieu utilise pour pouvoir vous conduire, n'a pas eu à pouvoir aussi avoir la même chose que vous avez. Sinon, quelque part, Dieu se trompe quand même dans la conduite. Non, l'ordre doit revenir effectivement dans les domaines spirituels en fait. Nécessaire! C'est absolument nécessaire. Je vais vous donner un exemple. Mais parce qu'il était à ce moment-là Quand j'ai terminé juste de pouvoir prêcher là-bas, donc j'étais, donc ça c'était la réunion du matin. Pour la première fois, beaucoup d'amour ont reçu les signes comme leur personnel Puis, et personnels. Puis, on a terminé la réunion, je n'ai rien demandé, je me suis assis à côté. Ce sont eux-mêmes qui quittent là-bas, qui viennent ici, qui disent, que bah, nous avons besoin que vous priez pour nous. Vous avez les témoignages que vous nous avez, avez rendus là. Eh bien, c'était mon problème, c'était mon problème. Tu parlais là, c'était mon problème. Je voudrais vraiment que vous priez pour moi ici. Moi, j'ai posé la question, moi, savoir, mais qu'est-ce qui vous pousse à pouvoir venir me voir <rire> Pour quelle raisons, en fait Qu'est-ce qui vous pousse à me voir Mais c'est parce qu'en fait, la personne a, a été touchée dans son cœur. Et ce pas moi qui ai touché la personne, c'est Dieu qui touche le cœur de la personne. Alors comment ça regarde, comment je dois faire Parce que la personne, vous pourrez dire, mais, mais Dieu, je vais le recevoir, mais où il est Dieu Mais il voit que cette personne, c'est celui par lequel Dieu m'a parlé. Donc si je m'en vais vers cette personne, comme Dieu a touché mon cœur, Dieu me donné la réponse de cette personne-là. C'est simple à comprendre, mon frère. C'est pour ça que c'est absolument important, frère et sœur. Pour que nous puissions marcher avec Dieu, il faut que nous puissions comprendre comment Dieu opère. Amen. Et comment si moi aussi, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, comment je veux réagir Amen. Je ne réagis pas, après l'homme, je réagis après ce que Dieu me fait savoir. Amen. Je ne suis pas l'homme, je suis l'esprit de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul a dit, mais soyez mes imitateurs. Oui. Il ne s'est pas arrêté là, non. comme je le suis, le Christ a. Est-ce que vous comprenez en fait Parce que c'est nécessaire que vous puissiez comprendre effectivement la stabilité dans les choses du Dieu, effectivement, pour que ce que j'ai vu, parce que ce que moi j'ai eu à pouvoir voir, je voyais comment les hommes, oh non, que Dieu est pitié. Enfin bref. Donc, nous disons, alors, voilà, dans ce sens que euh, lorsque le Seigneur a eu à pouvoir dire que celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang, n'aura hein, point la vie. Il dit que mon sang, moi, il n'a pas dit quelqu'un d'autre, mon sang. Il n'a pas dit de l'animal dit mon sang. C'est un breuvage. Ma chère ici, là, ce que vous voyez là, il a bien spécifié, hein? est une nourriture. Donc celui qui mange, ma chair, et qui boit mon sang. Alors tout le monde a dit qu'il est devenu fou. C'est vrai. Il est devenu fou et fou, fou de la folie. Et puis ses disciples ont regardé, et dit, c'est pas possible. Vous vous comme comme vous avez déjà parlé ici, non C'est pas possible, il a atteint une dimension comme cela. Alors là, vraiment, qu'est-ce que moi, je peux rester là Et puis, il commence à pouvoir partir. Il dit, mais vous êtes scandalisé par les paroles que je vous ai dites. Mes paroles sont esprit et vie, hein? Et puis, ils sont partis, effectivement, choqués, parce qu'il dit, mais il a dit une chose qu'il ne pouvait pas se dire, effectivement. Mais la question qu'on se pose, c'est, mais pourquoi Pierre et les autres ne sont pas partis, pourquoi n'ont-ils pas dit mais c'est une parole tellement dure et, et vraiment non, non, Pierre ils sont restés là qu'est-ce qui a fait que Pierre reste là comprenez cela mon frère, ma soeur il dit que un véritable enfant de Dieu au plus profond de lui, il ne pourra jamais discuter la parole de Dieu Alléluia, Alléluia. Alléluia. mais pour quelle raison parce qu'il est une partie de la parole Alléluia. On ne peut pas détacher ça, mon frère. Amen. La parole a sa place en lui. Amen. Bien sûr. C'est ce que Pierre a dit. Il dit Mais lui, si nous avons cru, reconnu, il a dit Déclaration, nous avons reconnu que tu es le Christ. Philippe l'a dit, n'est-ce pas Oui, monsieur. Nous avons reconnu. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu pas être sûr et certain de lui il faut avoir l'assurance qui est c'est Jésus Amen. et puis il dit les autres ont dit ce sont des paroles qui sont dures qui blessent mais lui qu'est-ce qu'il a dit il a dit mais c'est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle oh. pour les uns c'est dur pour toi ce sont les paroles de la vie éternelle vous voyez la différence, la considération des choses Oui. C'était un groupe des deux groupes. Et puis maintenant, il le regarde et il dit <rire> N'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi Je ne fais pas d'erreur. N'est-ce hein? pas moi qui vous ai choisi Je savais bien que je pouvais frapper, que je pouvais être dur et même vous blesser, même. Mais vous, vous ne partirez jamais. Parce que dans ces plans ici, vous y êtes dedans. La preuve, c'est que, ce que nous avons vécu aujourd'hui. Si la, la n'avait pas prêché l'évangile, nous n'aurions pas aujourd'hui les croyants. Bien sûr que non, mais c'est vrai. Il fallait qu'ils prêchent. Dieu savait. Ils étaient dans ce plan-là pour que nous puissions aussi avoir l'évangile. En tant que croyants et fils de Dieu, nous devons réaliser que nous avons besoin de demeurer vraiment et profondément, pas dans les, les sensations comme les églises, ou si on cherche les, les émotions, on va, ne on va pas ici. Non, non, non, non, non, non. Vous, vous n'avez pas à chercher des sensations, des émotions. Nous avons simplement à chercher le véritable. Soyez-en sûrs et certains, c'est bien, nous pouvons avoir des fruits. Les autres peuvent avoir des fruits, cueillir effectivement des fruits, ainsi de suite. Ils ont, ils ont tellement une belle mangue. Ils vous montrent faire la belle mangue, effectivement. Mais ne suis pas la belle mangue. Hein? Parce que quand tu l'as déjà en main, tu l'auras consommé, marché, il n'y plus. Mais toi, suis l'arbre. J'ai besoin d'avoir l'arbre avec. Quand j'ai l'arbre, je suis sûr et certain que chaque année, j'aurai toujours de manque. C'est quelque chose qui est très important que l'on doit arriver à pouvoir comprendre et réaliser qu'effectivement que ça, c'est nécessaire pour nous. Pas suivre effectivement ce que le genre, le monde effectivement cherche. Mais nous devons chercher la chose que le Seigneur désire pour chacun de nous. Là, la chose est tellement importante que nous puissions arriver à pouvoir comprendre ceci. C'est que pour que nous puissions réellement voir et avoir la chose que Dieu désire, ça demande aussi que nous puissions nous traiter nous-mêmes durement. Mm -hmm. mm -hmm. J'aime toujours l'apôtre Paul quand il dit « Je fais tout pour avoir part à l'évangile. » C'est bien de pouvoir prêcher. Mais à quoi ça sert-il à un homme que... Ceux qu'il prêche soient sauvés et que lui soit perdu. C'est insensé. Vraiment insensé. Donc il faut, il faut que moi-même, je sois d'abord sauvé. Quand je suis sauvé, alors je suis utile à vous. Bien sûr que oui. Parce que d'abord. <rire> Si je ne suis pas sauvé, comment vous vous seriez sauvé Parce que pour que vous soyez sauvé, il faut que je vous amène à l'endroit où j'ai été sauvé. Alléluia Bien sûr. Mais je ne connais même pas l'endroit. allez Je vous amènerai où Dans les sensations. Parce que nous tous nous sommes, mais c'est sûr et certain. Mais quand je suis sauvé, je reconnais comment j'ai été sauvé. Et quelle est la valeur du salut Oh frère je te dirai, ma soeur, mon frère, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est par ici, là. Creuse comme cela. Alléluia. C'est nécessaire, mon frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul pour est dit, mais je traite durement mon corps, il essaye. Enfin, qu'il soit assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir appréché au autres. c'est parce que le plus important, c'est de faire ce que l'Évangile dit, parce que la parole de Dieu nous dit de faire quelque chose. C'est cela l'importance de cela. C'est comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, le message nous dit de faire quelque chose. Et nous, nous sommes censés pouvoir écouter et croire ce que Dieu dit, mais c'est surtout aussi de prêter beaucoup plus attention. Je vous en supplie, abandonnez vos habitudes, abandonnez effectivement aussi vos, vos, votre état de pouvoir chercher toujours les, les sensations, les sensationnels, effectivement. Il faut que l'on revienne effectivement comme toujours d'autres fois. La Bible nous dit que ceux qui sûrs de bon cœur, c'est-à-dire sa parole, on insiste bien sur sa parole, et nous dit encore qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ces gens, ils aimaient tellement le Seigneur, ils aimaient la parole de Dieu. Vous savez, c'est la chose qu'ils ont vue qu'effectivement, que c'est la chose positive. Si Pierre et Jean, et tout ça, a été changés comme ça, c'est qu'ils avaient reçu la parole. Donc cette parole, effectivement aussi, elle doit faire son action. Et puis nous le voyons. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Écoutez bien. Dans les prières. C'est pour ça c'est ce que nous devons savoir, frère, frère. Pas de petits morceaux de prière. Alléluia. Nanana. Non, mon frère. Nous nous tenons là avec respect. Nous prions avec respect, avec sincérité du cœur. On implore le pardon de Dieu. On supplie de Dieu. Oui, frère. Il va encore faire beaucoup de miracles. Parce que les miracles suivent toujours la parole de Dieu, frère, On n'a pas à Il faut qu'il soit guéri pour courir. Non, non, non, non. Il faut que d'abord nous nous soyons. Dans la condition Seigneur, mets-nous dans la condition et que nous puissions prier. La prière fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Vous nous, nous avez dit, Pierre et Jean montaient à l'air de, la de la prière. Les apôtres frères qui avaient la parole, ils allaient prier. On est dans la de faire beaucoup de soins. Papa, pa, pa, pa, pa, rapidement. Frère, nous oublions la chose importante. C'est la prière qui te fait de toi un fils de Dieu aussi. Et qui travaille à l'intérieur, oui. Les démons n'ont plus de pouvoir, bien sûr. Il faut prier, mais comme il faut. Prier en tout temps. À un moments, tu t'églises quelque part, là, là, pour que tu imagines genoux, Seigneur, c'est comme ça, même dans ton travail, tu seras performant. Oui, tu seras performant, tu, tu laisses à côté des choses inutiles. mais toi, mais toi, je dis Seigneur, mon Dieu, je te parle parce que toi, tu es mon Dieu. Tu le connais, mon frère, et il te connaît, ma soeur, alors parle lui Alléluia Et c'est comme cela, il peut dans la, prière, dans la prière, dans la communion fraternelle. N'aie jamais rien contre ton frère et ta soeur, peu importe ce qu'il est mon frère. Qui te déteste, toi, mais toi ne détestes jamais. Alléluia Et puis toi mon frère et ma soeur, ne reste pas seulement chez toi comme ça, mes enfants, mes affaires, non Mais soucie-toi des autres est-ce que le frère va bien Est-ce que la soeur va bien Savoir demander, oui bien sûr frère pas toi, mais On doit me téléphoner moi, on doit me chercher Non mon frère, va vers les autres Et ça la communion fraternelle Pas l'égoïsme ça, ça, ça, ça, ça. Non, mais c'est C'est, c'est, c'est Parce qu'aujourd'hui D'abord que Dieu soit béni nous, a, nous avons prié pour cela On nous a empêché même de pouvoir saluer quelqu'un même plus, vous n'avez pas remarqué, même pas le même visiter des gens. Et les gens sont devenus un peu, c'est rentré un peu comme dans le murs comme ça. <rire> ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à pouvoir passer outre. Et revenir toujours à ce que Dieu nous demande. Ça fait partie de la vie d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Ta nature des fils et filles de Dieu ne se manifeste pas seulement ici dans les bancs quand on vient s'asseoir. Non mon frère, non ma soeur ta maison ne doit pas seulement recevoir des gens que tu connais bien, t'entends bien non tout celui qui vient la Bible dit soyez hospitaliers. donc on reçoit tout celui qui vient, qui a besoin de pouvoir avoir un endroit pour dormir, bien sûr mon frère bien sûr ma soeur, c'est comme ça que nous sommes appelés à être un fils de Dieu les mondains ne peuvent pas le faire ils ferment la porte effectivement, mais toi non parce que c'est par là que tu pourras aussi annoncer l'évangile. Bien sûr. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous taire. Que ce soit voisin que ce soit amis, qu'on rencontre effectivement au niveau amen. du travail, il y en a beaucoup de gens qui ont besoin de l'évangile. Mais toi, tu as honte de pouvoir le faire. C'est ici où tu excelles. Mais il faut qu'on aille dehors. Amen. Mais c'est la vérité. C'est dehors qu'on doit arriver à pouvoir exceller pour que les gens, quand ils vous regardent, ils disent, oh mais quand même, déjà la façon de vous parler à moi, tu commences maintenant à pouvoir lui annoncer. Il faut. Dans cet endroit ici il y a encore des bancs qui sont un peu vite. Et ceux-là qui ont besoin de l'évangile sont en train de tourner à l'extérieur. Les gens que vous voyez, ils peuvent pas... Non, non, non, c'est peut-être cette personne-là. Va lui parler quand même. Rends-lui témoignage. Il a pas honte Il va... mes frères et sœurs, le Seigneur a dit, si tu as honte de moi devant les hommes. Moi aussi, j'aurais honte de toi. Quand on va me voir, moi, à la prestance, Tu te dis Mais est-ce que Jésus, qui s'est devenu quelqu'un de, de honteux pour toi, pour pouvoir. Ce qu'il a fait pour toi, frère, c'est tu sais ce qu'il a même pas été. Il avait été sans vêtements. Il n'a pas eu honte de t'appeler frère. Toi, mortel, la personne qui vit dans le péché, un saint, un Dieu qui t'appelle frère, qui fait de toi un fils de Dieu. Et toi, tu dois avoir honte de lui, alors que tu vas promulguer les hormones, machin, truc là. Et maintenant, ils sont devenus des gens qui sont, ils se placent devant pour dire, non, nous, nous, nous forçons les gens. C'est terminé, terminé les temps. Et vous, vous allez avoir honte de mon Seigneur, d'avoir peur. Mais pour, de qui En fait, tu auras peur de qui en fait De ces messieurs qui se tiennent devant toi. Mais qui est-il d'abord Comme le Seigneur dit, mais, mais qui es-tu d'avoir peur d'un homme mortel ce pas moi qui suis Dieu. Mais c'est important. Ça veut dire que quand vous partez, quand vous sortez, quand vous allez quelque part, quelqu'un s'assied à côté de vous, est-ce que vous connaissez Jésus Vous Amen. serez, serez étonné. Ah, mais j'avais entendu parler. Et puis j'ai un souci et je ne me sens pas bien. J'avais le désir de pouvoir quand même savoir si, si ce Jésus en, en question existe encore. Mais oui, il existe parce qu'il agit pour moi. Amen. Et je crois que si tu es assis ça, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Frères et sœurs, il faut casser les barrières. Amen. Amen. Donc, chacun de vous, levez quand il sort effectivement à l'extérieur, quand il revient ici, ah, que Dieu soit béni, il m'a accordé la grâce qu'il âme a crue. Amen. Mais ce que vous avez seulement, ah, ma femme, ah, mon mari, problème avec les gâteaux, problème avec ceci, les nettoyés, Frères et sœurs, ce ne sont pas ceux-là qu'on a dit d'aller chercher les problèmes. On est allé dire, il faut qu'on rende témoignage de Christ pour que les perdus. Puissent venir à la foi. Combien d'âmes as-tu déjà emmenées à Christ Oh, c'est pour le frère, mais tu dois aussi rendre témoignage quand même. Bien sûr. Bien sûr. Toi, tu es assis là, tu es assis, oui, tu vois une âme là qui est en perdu, j'attends que le frère Zaché vienne. Comme il est bien que je vais lui demander. Frère, Tivane, j'ai vu la personne là, comme toi, tu dis, on va le voir. Mais toi, tu travailles à 50 ou 60, 70 kilomètres. Frère Zaché, il est peut-être aussi à 70 km, loin de toi. Tu vas attendre que Frère Zaché puisse, tu l'appelles là-bas, qu'il puisse quitter là-bas, là où il est, pour venir jusque là-bas. Et la personne, si, était dans un, sur le point de pouvoir mourir. Et il faut que Frère Zaché, et puis Frère Zaché il vient, mais crève sur la route. Prenons un exemple. Tu vas toujours te dire Ne mourrez pas, madame, ne mourrez pas, j'attends Frère Zaché qui doit venir. Non. Toi, tu peux lui rendre témoignage. je connais Je connais un homme. Qui est capable dans cet état-là, lequel tu es. Même si tu dois partir, ne pars pas comme ça. Parce que le monde ne t'a rien apporté. Moi aussi, j'étais comme cela. Mais il m'a accordé la grâce pour les connaître. Mon Jésus, il est vivant. Il est capable de vous dire. Mais bien sûr, parle de celui que tu aimes. Amen, amen. Toujours, quand vous êtes, quand c'est un garçon ou une fille, tu ne dors pas là. Ah, non, celle que j'aime, celle que mon cœur aime. Et, et je ne sais pas. Oh, je ne tiens plus. Et je tiens plus. Mais il faut, faut, pour Jésus, tu ne dois pas en Vous Il faut que je ne tiens plus pour Jésus. Je, je dois parler, frère. Mais c'est la vérité. Amen. L'homme ne t'apportera rien, la femme ne t'apportera rien, mais Jésus, oui. Mais oui, ton mari t'abandonnera un jour, ta femme t'abandonnera un jour, tu auras beau pleurer, je le veux, je le veux, je le veux, un jour il va dire je ne t'en veux plus. Mais Jésus, quand tu dis que je le veux, lui, ne va pas te rejeter. Mes soeurs, ne perdez pas votre temps. Mon frère, ne perdait pas ton temps, ne dis pas que je ne savais pas. Lorsque tu seras dans les cercueils, tu entendras ces paroles. Croyez ce que je vous dis est vrai. Maintenant, vous êtes là, vous dites, oh, ah ça ne marche pas dans ma vie. Moi, ta vie ne vaut rien. Même si on te donne des millions, tout ça, ça vaut rien du tout. Parce que tout cela, tu en perdras. Lorsque le temps arrivera, où tu seras dans les cercueils, tu vas regretter. Quand ce ne sera plus possible, qu'est-ce que tu vas faire Tu l'appelleras, il n'entendra plus. Pourquoi Parce que quand tu étais assis ou assise dans l'église, quand vous entendez ça, tu t'en foutais, non Il dit vivement, d'ailleurs je vais vous laisser partir, vivement qu'il termine, que je puisse partir, aller manger ou faire mes affaires, effectivement. Mais ces affaires-là ne te sauvera jamais. Tu peux même les faire et gagner beaucoup d'argent, ça ne sauvera jamais. Donc c'est important que toi et moi, nous puissions comprendre la chose qui est très importante, effectivement. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma propre vie de tous les jours je termine. Il a dit dans les Saintes Écritures que Puisses-tu être froid ou bouillant Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. S'il y a un temps où la confusion est tellement si grande, oui, le diable a toujours commencé effectivement, vous savez, c'est pas d'abord dans le monde, hein. il veut commencer effectivement dans l'Église. Oui, il veut suyer beaucoup plus dans l'Église. Pour que ceux qui sont dans le monde, effectivement, ne trouvent pas le chemin. Parce qu'il fait en sorte qu'il ramène le monde dans un lieu où on chasse le monde. Comprenez bien cela. C'est-à-dire qu'il fait que dans les églises, maintenant, on trouve, effectivement, 100% le monde dedans. Bon, les gens qui viennent du monde, quand ils viennent dans les églises, ils trouvent le monde, ils ne changent pas. C'est il faut comprendre nous avons un adversaire rusé, malin. Nous devons le chasser. Qu'il ne puisse pas entrer dans les lieux où c'est ça. Oui, tout ça c'est aussi notre comportement. Oui, la ne ramassez pas le monde ramené ici. Non c'est-à-dire que nous ici, nous devons garder la sainteté. Et quand nous sautons, le monde doit voir quand même, ils sont différents. Si les femmes sont des à l'extérieur, ils voient les femmes vêtues, ils ont dit, mais quand même, quelle force ils ont ah oui oui oui oui oui oui oui c'est la vérité mon frère vous savez c'était hier ou avant-hier je pense c'était la voisine le voisin notre notre voisin le, euh, je et je c'était Jean-Paul oui, Jean je pense oui euh, oui et sa fille très gentille elle s'appelle Ruth effectivement aussi et alors et euh, c'était c'était samedi je sortais donc pour prendre la voiture et votre sœur est venue pour me suivre donc je vais la déposer effectivement et alors et elle me parlait, on parlait ensemble avec elle, et tout d'un coup, quand elle a vu votre soeur approcher, elle dit, ouais. ⁇ Ah, mais vous êtes belle, madame, vous êtes bien habillée. ⁇ Oh là là là, ronde, ah, j'ai Je non, mais madame, elle a toujours été habillée. Il dit, oh, elle, elle était en pantalon. Pas d'éléphant. Oui, oui, oui, oui. C'est parce qu'on m'a dit que c'est à la mode. Mais quand elle a regardé l'autre, votre soeur, elle trouvait, Oh là là, elle avait une robe bleue. Elle dit Oh, elle dit, oh madame, c'est admirable. C'est vraiment une femme à J'ai dit Oui, c'est ça, c'est la Bible. <rire> Mais vous vous rendez pas compte, mon frère, ma soeur. Les gens vous admirent, ça. Ne mettez pas les saucissons, mais habillez-vous complètement normalement. Ils vont vous respecter. Mais c'est bien. Respectez-vous et ils vont vous respecter. Ils vont dire que les autres, là, on voit tout, mais eux, ah, qu'elle respecte. Donc Dieu vous honore en fait aux yeux des hommes. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, les les